Bonjour, je suis Hélène Desliens et co-licenciée TEDx Bordeaux 2013. Bonjour, je suis Isabelle Monville et je suis l'autre co-licenciée TEDx Bordeaux 2013. Par envie, par plaisir, par passion, pour constituer un bel événement et poursuivre les années précédentes. Bah, je crois que tout a été dit, hein. pareil. On a reçu un mail de TED, de TED aux états unis le 5 avril 2013, c'était un vendredi matin à 6h30, oui. donc on était très heureux. Oui. On a œuvré, durement, pour constituer l'équipe. Près de 40 bénévoles, tous horizons confondus. En fait, à chaque TEDx, on peut dire qu'on a des équipes qui sont multi-compétences et qui sont pluridisciplinaires. C'est ça qui fait aussi la richesse du TEDx. On a fait un appel à l'équipe, c'est-à-dire qu'on a présenté, on a divisé ça en 10, 10 pôles et 10 groupes, et ensuite on a demandé aux personnes qui étaient intéressées de, de se présenter, donc par magie, on a, eu, on a eu toutes les personnes qui sont inscrites sur les... Sur les tableaux, plein de post-it partout, plein de post-it. On fera régulièrement des petites interviews pour que vous puissiez suivre avec nous l'organisation de ce TEDx et que vous participiez aussi, même si vous êtes derrière vos écrans, à cette belle aventure. Au revoir